Félicitations à les organes qui ont mis ça en place, le Technoval de 1er mai, l'organisation, tout le monde qui ont fait ça, respect. parce qu'enfin on a eu notre Technoval, et il a revenu, et tu sais quoi pas de problème, pas de violence. J'étais là en 2013 pour défendre Noise Control Audio Science System. Ah oui, ouais. Juste pour ça. Pas parce que c'était techniquement, mais parce que mes potes me demandaient d'aller. Mm -hmm. Mais c'était comme le film District 9, avec mm -hmm. les keufs qui tournent autour, ouais. avec euh, des trucs de dingue qui se passent dans Beaucoup de tensions entre tout le monde. Ouais. Mais cette année, vraiment, j'ai vu les gens s'occupent de chacun, aider chacun. Euh, ils ont arrêté le sonore au midi pour nettoyer le site, pour que tout le monde ramasse la merde et tout. Nickel! C'est devenu normal ça. Super bien fait. Ça... Et c'est la preuve qu'en en fait, euh, tu n'as pas besoin de légaliser le truc. Parce que quand tu donnes au peuple quelque chose, et c'est vraiment un e, « eux, ils travaillent le truc avec amour Du coup, il n'y a pas de problème. Et quand tu prends ça de le peuple, tu dis ok c'est légal maintenant parce qu'il faut protéger tout le monde et tout ça, c'est la merde, c'est le bordel, tu Non oh, non mais techniquement doit rester légal. C'était comme ça au départ, ça devrait rester comme ça. Et tant que c'est légal, je viens. Mais si c'est encore ça qu'on va, je ne vais pas. This year I couldn't go because I was um, helping a crew in Milan uh, at the G8 riots in Genova. There was, um, there was one sort of uh, political sort of figure who was like killed in action demonstrating and uh, it was like a benefit party for the the family of this guy and uh, you know there, there there was a i mean a whole movement happened behind him you know a bunch of people came together to revendicate his death and you know to sort of uh, prove his innocence and you know sort of carry on the fight and so while everyone was having a very nice uh, free Proper free technical because from all the reports I saw, it looks like you know the technical that France has needed for a fucking long time. Uh, I was in a car park in Milan, central Milan, and there was two and a half thousand of us, and we stayed until midday, and then we did a street parade in the town. So uh, yeah, I, uh, I'm just glad I was uh, doing something. <laughs> meilleur surfer sur Terre pour rien faire sans la vague. Du coup, les années 80-88, autour euh, de là, tu avais un tsunami. La musique était complètement nouveau fraîche. Du coup, tout le monde peut faire tout, tu vois. Et du coup, euh, euh, les gens qui ont fait la musique à cette époque-là, on était vraiment en train de surfer quelque chose de magique, tu vois. Aujourd'hui, beaucoup de, de... Tu vois, quand on, euh, tu vois une, une vague crash, tu ouais, vois, ouais. au départ c'est wouh! Et après ça commence de... comme ça. de coup, c'est plus en plus dur à tu vois. Du coup, aujourd'hui, on est dans une époque où tous les styles de musique, si c'est hardcore, techno, house et tout ça, on s'en fout. On est dans une époque où il faut des bons surfers. Il faut vraiment des gens qui sont capables d'aller euh, euh, dans un endroit sans vibration et génèrent des vibrations avec le petit peu de vague qui est là dans chaque style. Parce que. Euh, en fait, quelque part, tu peux dire que quand tu es jeune, cette bouteille de vin là n'importe lequel, ça va. Mais avec le temps, tu commences à te rendre compte que c'est plutôt cette bouteille-là que je préfère. Voilà. Parce qu'au départ, quand c'est fraîche, c'est fraîche, mais avec le temps, ça devenait un peu plus dur. C'est pour ça que les DJs qui peuvent faire voyager aujourd'hui dans n'importe quel style, mm -hmm. c'est les DJs qui sont capables de générer la magie avec un petit de vague. Nina Kravitz, je trouve ouais. euh, intéressant parce qu'elle balance des morceaux que les gens de mon époque, on va jamais balancer parce que pour nous, c'est fait. C'est impossible de balancer ça. Pourquoi balancer ça Parce qu'on a connu ça, c'est fait. Mais en fait, elle m'a appris un truc. qu'on fait, tellement de temps m'a passé que quand elle balance un morceau que nous, on a connu 20 ans avant, ouais. tu vois que ça touche. Ça, et ça connecte. Avec les gens qui n'ont jamais eu ça. Et après, je dis, oh, je ferme ma gueule parce que c'est vrai que cette musique est toujours dangereuse, tu vois. Elle est toujours capable de parler fort. Et il respecte les DJ comme ça qui réintroduisent ça et les gens d'aujourd'hui qui n'ont pas eu ça, tu vois. Parce que ça marche et ça amène encore quelque chose qui était peut-être un peu oublié. Parce que la production d'aujourd'hui est devenu un peu trop euh, parfait tu vois. Tout le monde. Parfait. Trop de magie, et de en plus, tu as des DJ qui vont sur scène, qui poussent play, et, et ils ont peur de faire une erreur. Et, et le point, c'est ça, c'est quoi le problème de faire une erreur Tu sais, combien de fois j'étais sur scène avec mon live, pff, et ça m'a Mais en fait, deux fois, ça a, a basculé vers quelque chose de super. En fait, oui, un petit moment de déclic, et après, oh ouais, bang, tu vois, la musique va là maintenant. Et c'est cool de voir ça sur scène, de voir quelqu'un, bang, et tout d'un coup, la musique est nickel, tu vois. Et c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est pas pour demain, c'est pas pour avant, et c'est pas préparé, on sait pas où on va, on surfe les vagues. Tu vois? Et là, ça c'est fraîche. Et tu as toujours des grandes classes euh, comme Jeff Mills ou Lauren et les gens comme ça, tu vois, qui pour moi, euh, je pense, génèrent de la magie, euh, comme je dis, Nick Kravis, génèrent de la magie. Et euh, même, on peut aller plus loin euh, dans le passé, P-Funk, tu vois, P-Funk qui sont toujours en train, euh, funk Funkadelic, George Clinton, euh, et va sur scène, et waouh, et génèrent de la magie, tu vois. Peut-être le meilleur exemple, euh, et c'est intéressant parce qu'on vient de le soirée gratuite, mais prendre un album de Bob Marley, tu vois, c'est vendu dans des millions de copies euh, partout sur terre. Mais tu peux être dans le plus puré endroit avec aucune vibration sur terre, tu mets un truc de Bob Marley et ça monte des vibes, tu vois. Et c'est ça qu'on parle d'ici, c'est le, le principe uh, uh jimmy hendrix i uh, apply Sally glese electric i don't know if it's possible to talk about evolution in today's age just because everything has been done and we're only human and the only thing that's going to fucking work out what to do next is probably an alien invasion i'll tell you like the, what i saw when i went to the Technival in 2013 in Combray, which is a very interesting bit of anthropology, like a lot of these sound systems that wanted to sort of, you know, the message, the movement, the message, the movement, it was like, they were all lined up like little tin soldiers, one sound system next to the others, like all on the macadam, you know, all on the tarmac, you know, uh, all playing the same music all the time, all day long, all night long, all day long, you know, from, from Thursday to the next Monday, Tuesday, it was just hard tech, hardcore, hard tech, hardcore, All laid out on the macadam, all the way along. You, you, all the cameos were behind, so you just got the sound system in front. The message comes from the sound system. They were all like behind, like you know, almost like operating it like a gun. And um, then you go to the other parts, like the pelouse, you know, on the grass and stuff like that. And uh, then you saw a lot of like um, you saw a lot of sound systems playing a very different selection of music but they put all the trucks like this round in a circle so you would come onto the grass and you would be like invited into their temporary home you could even take your shoes off and feel comfortable and you could go there and you could have a nice time and you could have a party You didn't give a fuck about the message because the message is already there. You're in you're in the music, you do, it. you are the message. You are sort of doing We're that. Of you message. don't need to stand on the fucking tarmac and be angry and say fuck the fucking police. Anyway, the police are behind you and they're watching and they're laughing. They're not paying any attention to you playing 220 beats per minute, thunderous hardcore music and sticking up your fucking world, what come say? So, you know, it doesn't actually matter. So like, Why can't we just have a little bit of everything? And this was really good to see look, that there was actually a difference in mentality and the way people think. And no one actually needed to say anything to prove that that mentality was there. It was like, if you want to have a party, come on the Palouse. If you want to stand up for your fucking freedom, but you can stay on the macadam. Moi, je pense que ça a toujours été là. Hein? Et si on parle comme ça, évidemment, ça a toujours été là. En fait, euh, le truc qui est dingue avec soirée gratuite, c'est quand tu commences de à définir soirée gratuite, il faut rendre compte que depuis le début de l'existence, tu as eu des gens qui ont invité les gens chez eux pour faire la fête et c'était une soirée gratuite. <rire> du coup, ça existe depuis toujours. Et il faut éviter de mettre les choses dans un box. Tu vois? Et deux fois, quand tout devenait très populaire et, et commence à avoir un moment de force et tout le monde commence de suivre, on commence de cibler. Ah, soirée gratuite, égal, AdTech, hard FrenchCore, Hardcore, dans un champ avec Ketamine, ou juste... De... Non mais, laisse tomber. Gratuite, soirée gratuite, c'est soirée gratuite, c'est libre, tu vois. Et c'est pour tout le monde de décider qu'est-ce que c'est. C'est une des de raisons pourquoi aujourd'hui on a fini par faire SP23. C'est parce que, honnêtement, les premières dix années de ma vie, j'ai vraiment cru qu'on était dans une sorte de révolution euh, CK et tout ça, et quelque part on était. Mais pour moi, une révolution c'est que si une personne fait une chose, c'est le droit de tout le monde. Et si on dit que ce n'est pas possible pour quelqu'un de faire ça, ok, on tous accepte que ce n'est pas comme ça. Et quand tu vois que certains gens dans le soir est gratuit, fait de l'argent, et certains gens non, je trouve ça pas révolutionnaire. Pour moi, Révolution, c'est une soirée gratuite où on partage. Et les partages. Quand le mec arrive pour faire son business, tu dis désolé, ici on partage. Tu veux ça Tu veux ça Prends ça. Est, on est ici pour partage. Oui, voilà. oui. Et on a perdu ça un peu dans le soirée gratuite. Dès que dans la soirée gratuite, on a un petit problème. Qu'en en fait, si on veut être révolutionnaire, il faut qu'on décide. Est-ce que c'est vraiment gratuit Et si c'est gratuit, on y va. On va tous aller ensemble dans ça. C'est-à-dire, ici ce soir, il n'est pas d'argent, il n'existe pas dans ce lieu. Ça, c'est révolutionnaire, ça va créer des choses intéressantes. Mais tant qu'on reste toujours dans, oh, le moitié des gens fait du business, et l'autre, ils sont gratuits, et après, on saoule les gens qui font des choses gratuites en disant, ah, t'es que macho parce que tu demandes une, une donation d'entrée, tu vois. On avait fait le truc ici quelques années avant, à Rennes, tu vois, qui était une sorte de truc euh, donation. Et quand on avait vu le bac, on n'avait que des brunes, on n'avait pas du tout même des euros oui, dans le dire. bac Mais par contre, les gens étaient en train de dépenser des, des sommes importantes pour d'autres choses, vois <rire> Du coup, hé, hey, je vois ça, on voit ça, vois On n'est pas des idiots, vois Du coup, si dans ton cœur, tu viens dans une soirée et les gens te demandent une aide pour une fois, parce que peut-être pendant cinq années, tu es dans les gratuits, mais cette fois, ils demandent une donation, Donner au moins le prix d'un paquet de club, ouais, Tu vois c est, c est, Ça, c'est une donation. Mais quand je vois que les 10 centimes, pas 10 centimes comme ouais. ça, et on n'a même pas beaucoup d'euros, et aucune note c est, c est, pour les aussi. gens qui ont sacrifié toute leur vie pour faire un truc pour vous. Les, les gens, ils hey. n'ont pas donné assez de valeur à l'événement. Oui, hein? pourquoi sens tu penses que les gens de qui de sont vraiment dedans commencent à te dire Hey, <rire> c'est ça la réalité Parce que nous, on voit, on vit, on vit. Tu vois, on, on met notre vie sur la ligne pour ça, on risque notre sonneau pour ça. Et on voit que c'est nous qui sommes critiqués pour être commercial, mais c'est jamais le mec qui vend le truc à 70 euros. Et non, lui, jamais. J'ai jamais vu un teuf à aller voir le mec qui vend le truc à 70 euros et dire Oh monsieur, c'est commercial, qu'est-ce que tu fais <rire> Tu sais, euh, le, le, quand j'ai vu le vague de Keterman arrive, on. Euh, 95, 96, et j'ai vu le TUF juste inondé par le 93. C'était le vote de le peuple. Le, le gens ils ont choisi ça pour meilleur ou pour pire. Moi j'étais pas d'accord, ça me saoulait j'ai pas aimé, mais c'était le vote de le peuple. Tu vois? Du coup, si c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aura. Tu vois? C est, c est Et chacun facile. doit apporter qu ce qu'il doit apporter. Tu vois? Du coup, euh, après ça, si, parce que tout le monde choisit quelqu'un, même si certains commencent à dire, wow, j'y vois Il ne faut pas critiquer ces gens parce que, ok, euh, désolé, on n'est pas d'accord avec ton truc uniquement hardcore, musique uniquement okay, Tu vois, c'est un truc euh, il, faut accepter. Euh, il faut accepter que certains ne vont pas rester. Tu vois? Mmh. Mais il mmh. ne faut pas critiquer eux. Euh, c'est juste, Chacun en fait c est c est... ça revient à ce qu'on a dit au départ, c'est quelque part il y a trop de critiques entre les gens, tu vois. Euh, où j'étais à Marseille, j'ai virculé avec des gens qu'ils ont fait pendant deux années de soirée, tout le week-end, tu vois, euh, euh, dans un squat, tu vois. Ils ont demandé une donation, et tu sais quoi, tu avais d'autres squats dans la ville qu'ils ont venu casser la soirée chaque week-end, parce que c'était une donation, et il faut que ça soit gratuit, tu vois. Mais là, on va nulle part. Attends, si les gens choisissent de faire un truc comme Donation, respecte ça. Parce que, tu sais, tout le monde parle d'anarchie. Mais anarchie, c'est ton droit personnel de faire qu'est-ce que tu veux à ta façon sans que ça emmerde les autres. Du coup, tant que toi, tu décides que je veux faire comme ça, anarchie, c'est de respecter son décision. Tant que son décision ne affecte pas toi. Tant que tu déranges pas les autres, voilà. tu fais. Et c'est ça qui est le problème dans l'underground, c'est tout le monde pense, oh, je suis anarchiste, et après aller casser les gueules de les autres qui font un truc pas exactement comme ils veulent. Ça c'est pas des anarchistes, ça c'est des fascistes, tu vois Et c'est comme ça que parce que en fascisme très vite. Quand les gens commencent à dire, que moi j'ai décidé de faire tout gratuit pour rien comme ça, mais toi tu fais pour 10 balles entrée, oh ça veut dire que toi t'es purier, moi je suis génial. Hein? Oh, fasciste, tu vois Non, c'est juste, hey, les gars, sois détendu, acceptez que le monde est plus polyvalent, le, le monde est le plus flexible, tu vois On a le droit d'être différent de chacun et être soudé, tu vois dans le sud, dans la fosse sommaire, où on avait eu des gens qui ont essayé de euh, fermer les, euh, le pétrole euh, aller, euh, occuper. à côté de Marseille. Voilà, à Marseille, à côté là-bas. Et en fait, là-bas, après pas mal de temps, ils ont bien réussi à bloquer le pétrole. Ils ont envoyé le CRS, tu vois. C'est le monde en est dedans, tu sais, le, le gauche n'est plus le gauche. Et, mais un truc euh, que je trouve encore qui est exactement comme le premier truc que j'ai dit, c'est, tu sais, euh, si on est en train de déchirer le gauche et d'avoir le front de gauche et après les communistes et après les anticapitalistes et tout ça, mmh. on n'a aucune chance, tu vois euh, il faut vraiment roubler toutes ces différences et avoir une gauche qui est la vraie gauche. Rouvre. Comme on a vu avec Jeremy Corbyn en Angleterre, tu sais, oui. euh, on a subi en Angleterre. On avait eu, je ne sais pas, euh, on a vu Margaret Thatcher, et après on a pensé le la gaucherie. Oh, Tony Blair, tout va bien, oui. mais en fait, non, ce n'est pas la gauche, c'est comme pièce Ce n'est plus le Parti Socialiste, mm -hmm. on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Mais le point c'est, comme Tony Blair, c'est la même sorte de déception qu'on a eu. Du coup, euh, en Angleterre, on a attendu attendu attendu jusqu'à aujourd'hui, et tout d'un coup, après on était vraiment dégoûté de la gauche et tout, ce mec Jeremy Corbyn arrivait parce que la gauche n'a jamais déchiré, ça a resté ah, Labour, Labour, Labour, Labour. il a réussi à tout prendre, tu ouais. vois, et maintenant en Angleterre, on a un vrai gauche, tu vois, mais c'est parce que le la parti Labour n'a jamais déchiré, tu ouais. vois. Ici en France, on a beaucoup de déchirements sur la gauche et c'est compréhensible parce que le PS c'est la merde. Le PS c'est la droite. Voilà, la voilà. voilà. Mais euh, il faut que les gens gauche s'y les recommendations recommandations, c'est sous des toits. Yeah, cette loi de travail, c'est it's le plus grand foutage de gueule des gens parce que c'est comme. Everybody thought that communism was, you know, like uh, socialist thinking was going to be the answer, you know, that the socialists are supposed to be like the nice guys, that they want everybody to work together. And uh, these ideas of like Stalinist Russia, but that was just Stalin, you know, it wasn't real communism and stuff like that. Well, this time we've got the same thing, it's just Francois Hollande, it's not real communism. And uh, it's very, very sad that you know the police are beating up old people handicapped people poor people children my children went to manifestations and they got gassed and beaten by the police yeah, you yeah. know they weren't there for anything apart from you know just to sort of support what was going on because and uh, these kind of tactics of like you know sending the police in and using them in sort of military sort of fashions to sort of Bring all of the manifestants together and not allow them anywhere to escape, and then hit on them. These are these are the kind of tactics that you would expect from a fascist government. This yeah. is the kind of thing that we would expect under Jean-Marie Le Pen, yeah. for some, for example. But uh, but we are not getting this under Jean-Marie Le Pen. We're getting this under Manuel Valls and Francois Hollande, who are supposed to be the good guys. So um, you know, uh, I, I I really. I wonder who those, I wonder who the good guys are now. I don't really like the idea that I've got to get myself a visa every three months, uh, but I also don't really like the idea of giving up my English passport and becoming French, just for the sake of being able to sort of stay legally in this country. Um, they already tried to do the whole, I'm part of an Italie sorties de the Union uh, European and I was like what the fuck are you talking about English people have got the right to work here, here's my, here's a copy of my carte decision which is no longer valid because you don't do them anymore, here's my passport, here's my last tax, here's my, you know, I sent them everything off and they said okay that's fine yeah, alright we believe you, you're allowed to live and work here, I'm like well yeah. And now with this Brexit thing coming, like uh, uh, they're they're going to start asking me with these questions again. It's just like, are you sure you're allowed to live and work in Europe? You're English. You're not part of Europe anymore. So, yeah, that kind of side of it scares me. Moi, je pense they're que c'est like a... un débat qui est futur parce que tu sais, et nous, joues, le vrai problème, c'est le tafta, Voilà. Uh, sure, et on parle Ça de est-ce que l'Angleterre va quitter pour être dirigé par les racailles, euh, pas les racailles, ou, pas racailles oui, mais oui. les mafias, tu vois, euh, parce que c'est différent. Mais le point c'est est-ce que le, le gauche, est-ce que Britannique va déchirer de l'Europe pour être dirigé par la mafia mm -hmm. ou rester avec l'Europe pour être dirigé par la mafia, tu vois. <rire> oui. euh, la vraie question c'est TAFTA ou Sefa tu au ouais. CFA parce que ça, ça passe, derrière, Tu vois, mm -hmm. euh, ce truc des Canada. Tu ouais, vois, pas, ouais, euh, Tarte, on bat un peu, mais, mais là, on n'a même pas un référendum. On n'a même pas les choix. Ils oh, nous balancent. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans, en fait. Voilà. On sait juste que ce n'est pas terrible. Et on ne se pose pas des questions. Ouais. On n'est pas, pas donné alors, le droit de voter. C'est juste, ok, vote pour rester avec Europe ou pas, avec la même mafia ou pas, oh. ou une différence de mafia. Où euh, hey, on ne peut pas voter le TAFTA, s'il te plaît. On ne peut pas avoir ça sur la télévision. On ne peut pas parler de ça. Non, non, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. débat. J'étais dans le soirée et j'étais en train de demander euh, un putain euro pour euh, donner à les euh, réfugiés. La logique, c'est les 500 personnes ici. Si tout le monde donne un euro, on a 500 euros. Et tu sais quoi euh, euh, Quand ce n'était pas moi qui faisais le coup. Tous les gens dans le cœur étaient en train de dire, ah non, des mon feu de refuge. Pas tout le monde, mais beaucoup de monde étaient vraiment en train de dire n'importe quoi. Les gens de notre milieu, les gens de notre milieu, des gens, de gens de 20 ans, 25 ans, de notre milieu, en train de dire, Je mon feu et tout ça, je n'ai pas, pas d'argent, désolé, pas d'argent. Pas un euro pour le réfugié qu'ils ont souffert comme ça, qui est victime de notre gouvernement, et euh, qu'est-ce qu'on fait en Europe, et on profite de ressources qui viennent de le paix, on fout la guerre chez eux, on met le bombe sur les enfants, et on n'a pas un euro de notre milieu, de leur, leur soirée gratuite, on n'a pas un putain euro, tu vois À part quand c'est moi qui va, parce qu'ils ne vont pas dire à moi, oh non, j'ai pas un euro. Mais hé, les gars, tu penses qu'on ne compte pas, on ne voit pas ça, du coup. Plutôt que faire les soirées gratuites pour euh, changer la situation et qu'est-ce qu'on fait? C'est Artist in action. On va euh, faire des concerts, demander toi de l'argent payant, entrer, parce que tu ne donnes pas, sinon, pour après donner à les réfugiés. Et c'est dommage, c'est comme ça. C'est dommage, c'est comme ça. labels records And can turn around and go, what? That's what the band want to do. This will sell us some more records. This is a great idea. Yes, we will fund you on your humanitarian project. Those companies do not exist anymore. No, you know, like you know, it, like it used to be. It used to be the case where, like, you know, the, the label would pay everything out for the tour because they knew that if people would go in on the tour they would sell the records and so they didn't care how much money they could spend on the tour, they didn't care how much drugs the band would take because the record sales would cover everything because everybody who go to the concert would buy the records. That was the old school. Today, it's completely back to front. We have to put out music and if we're lucky we sell some of it but most of the time we have to use social networks and put it out for free so that we can make people come to our concerts so that we can afford to pay our rent so you know this is the way it's sort of turned around so with a sort of situation like that apart from the thing that we've got going like Artists in Action which is more concentrated on getting vehicles into refugee camps and feeding people um, You know, I don't think uh, a bunch of shaved head people dressed in black with a large sound system that plays aggressive music going around the world spreading the, the word of, like, against fascism is going to quite work in 2016, <laughs> unfortunately. <laughs>